Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans euh, la vidéo sortie de zone numéro 23. Waouh Aujourd'hui, euh, eh ben, ça va être une vidéo un peu plus particulière, notamment parce que euh, j'ai été interviewée euh, dans, euh, dans, dans une radio euh, du Grand Toulouse qui s'appelle Altitude FM. Euh, je crois que c'est 93.5 sur les ondes euh, FM, euh, mais qui est aussi euh, disponible, je crois, sur Internet. En tout cas, euh, comme euh, bah, c'est, euh, je, je, je suis passée, euh, il y a, je crois que c'était il, il y a deux jours, euh, et que bah, voilà, euh, peut-être que certains d'entre vous n'ont pas accès à la radio FM euh, du Grand Toulouse, et, et du coup, bah, je vais vous mettre, mettre l'intégralité de l'émission euh, aujourd'hui, euh, on va dire en, en forme de podcast, dans cette vidéo. Donc euh, ça dure une, une petite dizaine de minutes. Euh, c'est euh, une interview qui présente mon travail de thérapeute en relation d'aide avec l'approche non-directive créatrice. Et euh, on va dire plus concrètement, euh, qu'est-ce que c'est et comment ça se passe euh, voilà, tout ça bah, sous forme d'interview. Euh, donc, euh, euh, sachez que euh, euh, bah, c'est extrêmement, euh, on va dire, euh, c'est extrêmement court, hein, une petite dizaine de minutes, en sachant que ce n'était pas du, du direct. Euh, c est, c est, c est, ça fait que du coup euh, j'ai dû peut-être faire une petite euh, vingtaine de minutes d'interview et avec le montage avec euh, le remixage en tout cas voilà l'émission euh, fait vraiment plus elle est plus courte je crois que ça, ça dure 8 minutes et quelques euh, en tout cas ce qui est sûr c'est que voilà demain je ferai euh, une vidéo euh, un peu plus axée pour compléter euh, ce qui se sera dit, euh, ce qui aura été dit dans, dans cette émission de radio euh, que je vous laisse euh, euh, apprécier à présent et euh, je vous retrouve euh, à demain Du côté de chez soi Une praticienne à l'écoute d'un autre praticien Bonjour vous êtes dans l'émission Du Côté de chez soi. Je suis Nathalie Ladrière et je reçois aujourd'hui Sam Nang Seng qui est thérapeute en relation d'aide par l'ANDC. Alors vous allez nous expliquer ce que c'est. Je précise juste que vous êtes donc sur la région toulousienne et que vous exercez via Skype. Donc allez-y, présentez-nous un petit peu ce que veut dire l'ANDC. Euh, alors l'ANDC euh, signifie l'approche non directive créatrice. C'est une approche québécoise, donc qui a été créée par Colette Portelance. Et euh, en fait, c'est une forme de relation d'aide qui met l'accent sur l'authenticité de la relation entre le thérapeute et son client. D'accord. Concrètement, ça se traduit comment par rapport peut-être à d'autres euh, types de thérapie Alors, euh, nous, contrairement on va dire à tout ce qui est psychologie, euh, psychothérapie, on fait pas de diagnostic. J'accompagne les personnes à mieux se connaître dans leur fonctionnement euh, relationnel et ainsi leur permettre de retrouver le plus de pouvoir et de satisfaction dans leur vie. Du coup, c'est quoi C'est un accompagnement qui se fait par la parole Il a... C'est essentiellement ça Tout à fait en fait, c'est euh, euh, là, la thérapie se fait de façon individuelle, mmh. donc euh, c'est vraiment un espace d'écoute et d'accueil qui se fait par le dialogue. Donc euh, j'offre vraiment de l'écoute, de l'empathie et en même temps, je suis aussi, euh, je réagis en tant que moi euh, individu mmh. par rapport à ce que la personne me dit. Et c'est vraiment dans cette forme de relation que l'accompagnement se, se fait. Ça, on travaille vraiment avec la relation. D'accord. Il y a une relation de confiance en hein, tête qui va s'installer et qui va permettre à la personne peut-être de plus facilement se livrer, c'est ça Permet de se livrer mais également en fait d'avoir euh, comme une sorte de miroir pour la personne de d'avoir un éclairage sur euh, les fonctionnements euh, relationnels qui sont insatisfaisants, là où elle perd du pouvoir, j'ai envie de dire, mmh. là où elle peut se retrouver en situation de victime. Et euh, je, cette relation de confiance lui permet vraiment d'aller dans l'acceptation de ces zones qui sont souffrantes ou en tout cas qui sont plus difficiles à accepter et qui permettent finalement de rebondir et de recontacter les ressources intérieures des personnes. Ce sont des séances qui durent à peu près combien de temps C'est une heure par séance et euh, moi je travaille exclusivement par Skype. Ouais. Ça fait que ça ouvre euh, la possibilité à, à toutes les personnes qui ont envie de travailler avec moi comme on travaille vraiment avec la relation authentique, c'est important d'avoir, on va dire, l'affinité avec le thérapeute. D'accord. Alors vous disiez c'est ce n'est pas de la, de la psychologie ou de la psychothérapie, des choses comme ça. Donc du coup, ce sont des thérapies qui sont quand même relativement brèves Tout à fait. Ce qu'on recommande, c'est un minimum de 10 séances. Pour certaines personnes, 10 séances, ça suffit. On va dire espacer d'une semaine ou de 15 jours pour créer la relation. En fait, le principe, c'est vraiment d'apporter, euh, d'arriver à l'autonomie des personnes. Moi, je, je vais servir, on va dire, de guide, comme vous savez, les guides de montagne, mmh, sauf sûr. que là, c'est des montagnes intérieures euh, que les personnes vont aller explorer avec moi. Et le but, c'est vraiment qu'elles puissent finalement le faire, faire ce chemin toute seules par la suite. Donc il y a un minimum de disséance. Après, je sais que j'accompagne des personnes depuis plusieurs années et y trouvent vraiment beaucoup de satisfaction et beaucoup de, bah, de liberté en fait. Ça se présente pour toutes les personnes Enfin, toutes les personnes sont habilitées à, à faire ce genre de choses Imagine par exemple un enfant, c'est peut-être un petit peu plus compliqué Alors, ça dépend. Il y a des thérapeutes qui proposent des thérapies pour les enfants et, la, et les adolescents. Mmh. C'est pas le cas pour moi. Moi, je propose vraiment pour les adultes. Donc... Euh, euh, c'est euh, vraiment ouvert à toutes les personnes euh, qui ont vraiment le désir de mieux se connaître dans leur fonctionnement, mieux, on va dire, développer leur confiance en eux, l'estime de trouver des ressources euh, peut-être par exemple pour euh, être plus euh, efficace au travail. Ça peut être en lien avec euh, des difficultés relationnelles en famille ou euh, en couple. Donc c'est vraiment ouvert à toutes les personnes, soit qui ont vraiment un besoin parce qu'elles sont en situation conflictuelle, ou alors juste on va dire le, le plaisir de mieux se connaître et puis de d'aller on va dire vraiment de, de trouver cette liberté intérieure et puis cette autonomie face aux événements de la vie qui vont se qui, qui vont se présenter. Donc, cette technique, vous l'avez acquise, donc vous disiez que c'était d'origine canadienne. Vous êtes allé vous former là-bas ou il y a des, des formations en France Comment ça se passe Alors moi, j'ai eu la chance de pouvoir le faire en France, à Paris. Mais il faut savoir que la majorité des, des thérapeutes actuellement qui exercent en France et en Europe sont allés se former là-bas. Donc ça fait une, une dizaine d'années que l'école du Québec offre également une formation en France. Pour être thérapeute, moi je me suis formée pendant quatre ans. Euh, c'est une formation très exigeante. Et puis euh, c'est euh, comment dire euh, c'est des formateurs du Québec qui viennent nous former. D'accord. Donc il y a un travail d'abord, euh, le thérapeute doit faire un travail, comme d'ailleurs dans toute thérapie, hein, oui. euh, sur soi avant de, de pouvoir en fait l'appliquer sur, euh, sur vos patients. Oui, oui, oui. Bah, surtout avec euh, l'ANDC, on va dire l'outil principal de travail du thérapeute, c'est lui-même. Mmh. Donc euh, moi, en fait, euh, j'aime bien l'image vraiment du guide de, de montagne parce que j'ai traversé déjà mes montagnes intérieures. Je connais, on va dire, le chemin pour moi aller visiter mes montagnes à moi, qui fait que du coup... Bah, je suis bon, beaucoup plus à l'aise maintenant et formée pour accompagner les personnes à aller traverser et découvrir leur montagne à, à eux. Donc c'est vraiment un travail permanent bah, du thérapeute qui va permettre d'offrir un accueil et une écoute d'une qualité euh, authentique et qui permet vraiment, on va dire, l'essor thérapeutique. D'accord. Alors traditionnellement, dans cette chronique, on propose de, de présenter des cas concrets. Mmh. Est-ce que vous avez des cas concrets à nous proposer euh, Oui, j'en ai plusieurs. <rire> bah, par exemple, euh, on va dire un client d'une quarantaine d'années qui a des difficultés au travail, donc euh, avec euh, sa hiérarchie. Il ne sait pas comment faire. En tout cas, euh, il, il est, on va dire, épuisé à la tâche. Et en même temps, il y a quelque chose qui, qui se passe pas bien. Donc, cette personne, en fait, ben... Moi, je vais pouvoir, par l'écoute, le dialogue et lui, le, le fait de lui montrer quelques fonctionnements dans lesquels il se retrouve coincé, parce qu'on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle les systèmes relationnels. Mmh. Un des plus connus, c'est vraiment le triangle de Karpman, oui, hein, voilà. euh, <rire> bourreau, victime, sauveur, peu importe comment on les appelle. Mais en tout cas, voilà, c'est la dynamique. Là, en fait, euh, en l'écoutant, en, en offrant mon accompagnement, il va pouvoir aller finalement voir en lui les, les zones de difficultés qui sont souffrantes. Dans cette relation de travail, ça fait qu'il va pouvoir éclairer le besoin qui, qui est derrière l'émotion souffrante. Et pouvoir s'en occuper voilà donc c'est essentiellement par contre des, des demandes liées à l'émotionnel d'une manière générale vous avez des demandes aussi de, de par exemple de douleurs physiques des choses comme ça qui peuvent euh, alors venir c'est euh, ça peut arriver en même temps euh, je préfère vraiment dire qu'on ne soigne pas il se peut par exemple y ait des personnes euh, moi j'ai une cliente par exemple qui a une cinquantaine d'années et qui euh, qui est atteinte de fibromalgie mmh. Euh, ça fait qu'elle a, elle a des douleurs physiques, elle a une incapacité physique, en tout cas il y, a, il y a quelque chose dans son corps qui est vécu. En même temps, dans son cas à elle, vraiment je reste sur le cas de ma cliente, hein, ça l'a soulagé en fait de faire le lien avec les difficultés relationnelles qu'elle a avec son fils oui. Mais c'est sûr, hein, elle est aussi accompagnée d'un autre côté par son médecin traitant, euh, par, euh, on va dire, les aides médicales adéquates. Euh, en même temps, l'accompagnement que je peux lui offrir, ça lui fait vraiment un soutien en plus. <rire> voilà. Comme certaines personnes qui sont euh, accompagnées au niveau psychiatrique. Si elles en ont envie et vraiment euh, le besoin, elles peuvent avoir cet accompagnement en fait, euh, de, de l'ANDC en plus de leur, euh, leur soutien médical, j'ai envie de dire. D'accord. Donc c'est vraiment complémentaire. Est-ce qu'il y a des contre-indications à ce type de, de pratique moi, j'ai envie de dire que les contradictions seront plus euh, les limites, en fait, de notre champ d'activité. Comme je vous ai dit, nous, on ne fait pas de diagnostic. Ça fait que les personnes euh, qui, par exemple, pourraient faire une dépression, euh, j'ai plusieurs euh, plusieurs clients euh, qui vivent ce, cette étape-là dans leur vie, euh, elles, euh, moi, je les réfère. Je leur demande qu'elles aient un suivi médical, que ce soit psychiatrique ou euh, avec leur médecin traitant, pour faire l'accompagnement pour que moi je puisse continuer à travailler avec elle. Bien sûr, oui, oui. Il, y a, il y a le côté médical et après il y a l'accompagnement euh, par la thérapie. Tout à bien fait. Sûr. Donc j'ai envie de dire, il n'y a pas de contradiction dans le sens où personne euh, n'aura d'effet négatif par rapport à cet accompagnement-là. Par contre, il y a des cas où euh, effectivement je vais demander à la personne qu'elle aille se faire aussi accompagner en plus. Oui, parce bien. que c'est des domaines qui ne sont pas les miens. Très bien. Merci beaucoup pour ces renseignements. Donc je vous rappelle que nous recevions Sam Nang Seng qui exerce... Donc, en thérapeute de relations d'aide par la NDC, vous pouvez retrouver toutes les informations sur son site samnangseng.com. Je vous laisse l'épeler. Du coup, je vais l'épeler c'est S-A-M-N-A-N-G-S-E-N-G.com. s e n o m Et votre page Facebook donc samnang a sur Facebook. Très bien. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.